Les gens se bougeaient beaucoup sur le territoire. On est là, on a mis plein de couleurs. On avait vraiment hâte de venir et de vivre cette expérience.